Bonjour, j'ai cru y échapper, voilà, une allumette gâchée pour rien, mais ça va se faire. Alors je vais essayer dans cette présentation de m'adresser un peu à tout le monde, Tout le monde est... il y a des, gé... des géomaticiens dans la salle Quand même Et puis il y en a qui ne le sont pas, donc euh, ben, présenter euh, pour ceux qui ne connaissent pas Pogis euh, en quelques mots quand même l'introduire. Euh, et puis, voir la vie du projet sur les, euh, sur les six dernières années. puis, pour ceux qui sont géomaticiens et qui connaissent, peut-être euh, voir quelques, quelques fonctions qui sont apparues et comment comment on vit ce projet euh, sur ces années. Et puis, ça correspond euh, accessoirement à mon histoire, parce que moi, je suis rentré dans la géomatique. Je ne suis pas du tout géomaticien. Je ne suis pas programmeur non plus. Euh, mais ça correspond à, à mon entrée en géomatique, en fait, c'est cette ce donc c'est assez drôle pour moi. Les principes d'un système d'information géographique. C'est un système. Un système. Euh, donc le but c'est de, de récupérer de la donnée, de la stocker euh, et puis d'en faire quelque chose donc de l'analyser ou de la partager euh, de la visualiser et puis on s'occupe un petit peu de, de tout ça. Euh, donc la, la pile typique c'est du Postgre post euh, éventuellement un serveur web de données ou euh, directement un client lourd du QGIS et donc on a du stockage et jusqu'à la visualisation. Euh, et puis là je vais vous parler de la brique de base, et certainement la plus solide, qui est PostGIS. Donc c'est quoi euh, bah C'est une extension euh, de l'éléphant. Euh, ça fournit euh, les, types, euh, les types de géométrie, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des, des points, des lignes et des polygones. Il y a des types plus compliqués mais euh, personne ne utilise ou euh, tellement rarement. Ça donne aussi euh, toutes les fonctions qui permettent euh, de, de, traiter, euh, de traiter ces informations, de savoir si un point est dans un polygone, en gros si une ville est dans un département ou, euh, ou un point de données quelconque euh, se situe dans un territoire. Euh, quel est le point de plus proche, euh, des choses de ce type-là. Euh, toutes les opérations géométriques. Quand on a un polygone, des fois, bah, il faut le retailler vérifier qu'il ne touche pas un autre. Et puis, il y a toute la partie gestion des systèmes de coordonnées. Euh, si certains ne sont pas au courant, la terre est ronde, pas plate. Les cartes et les écrans, par contre, eux sont plats, pas ronds. Euh, du coup, bah, il faut projeter des données. Euh, ça s'appelle des systèmes de coordonnées, euh, des référentiels spatiaux, des systèmes de coordonnées. Euh, C'est des, euh, des maths assez sympa qui permettent de faire ça et qui sont gérés justement par l'extension Pogis. Euh, quand on a une donnée, c'est-à-dire quand on a des coordonnées, ben elles, elles sont forcément relatives à un référentiel particulier. Il y a une origine, il y a un système de projection euh, et tout ça, ça va faire partie du typage fort, c'est-à-dire du type géométrique euh, qui va nous dire bah, dans quel référentiel la donnée prend sens. Et puis accessoirement, c'est open source. J'ai besoin de le dire. Pourquoi c'est bien euh, Parce que c'est rapide et robuste. Plus que... Euh, je ne sais pas à quoi ça correspond. Ça commence par A ah, et ça finit par S, mais ce n'est pas moi qui ai fait les slides, donc euh, je ne sais pas. Mais les mathématiciens savent certainement à quoi je fais allusion. Euh, on a toute la puissance du SQL spatial alors euh, il y aura peut-être quelques requêtes et quelques idées de, de, de la puissance dont je, dont je parle avec l'indexation spatiale, ça va très très vite euh, et puis c'est très très bien supporté parce que euh, ça se base sur des, des standards les standards de l'OGC, Open Geospatial Consortium euh, qui normalise en fait les, et les types et les opérations qui sont associées au type géométriques. qu'est-ce euh, qu qu'on peut faire avec un polygone Donc ça c'est juste un petit peu avant que je, je rentre chez Auslandia. Donc j'étais pas encore né, au sens du SIG. Euh, Qu'est-ce qu'il y a un nouveau type de sérialisation, c'est-à-dire la façon dont on stocke les données dans la base concrètement euh, a changé à ce moment-là, avec des petits drapeaux pour dire euh, c'est quoi, quoi le système de coordonnées, euh, c'est quoi la bounding box, la boîte qui englobe la géométrie. C'est assez important parce que faire des opérations sur des géométries. On ne dirait pas comme ça mais savoir si un polygone touche un autre polygone mais il faut, faut, faut tester tous les points du polygone l'un après l'autre, pour vérifier euh, bah, ça prend du temps, alors que si on a juste deux boîtes bah, on teste les boîtes, s'ils sont disjointes, il n'y a aucune chance que les points qui sont dans les boîtes qui définissent vraiment le polygone, se touchent bon, C'est le principe de l'indexation spatiale on fait des opérations plus simples ensuite on met ça dans des index, c'est plus compliqué mais est le, le principe réel il est, il, il est là euh, L'intégration des rasters, les rasters c'est les images, donc des tableaux de pixels, donc pourquoi on les intègre dans la base de données euh, Pas vraiment pour les servir directement mais pour pouvoir euh, faire du croisement entre de la donnée vectorielle, donc des polygones, des lignes, des points euh, et des données, euh, des données qui viennent plus sous la forme d'images, euh, typiquement de l'altimétrie. Donc si on veut mettre des points à une certaine altitude, ben, c'est pratique de pouvoir faire du croisement entre des données qui sont de type raster et des données de type vecteur. C'est pour ça que c'est bien d'avoir ces fonctionnalités dans PoGIS. On a un début de support de la 3D, là c'était de mémoire, c'était les types, les types spatiaux, donc une, une troisième coordonnée, une coordonnée Z pour donner l'altitude, qui est introduite et puis quelques, quelques types qui servent plus, ce dont je n'ai pas parlé, plus des... Des, des surfaces triangulées euh, ou des surfaces euh, polyédrales, c'est-à-dire des, des surfaces euh, polygonalisées euh, qui, sont rencontrées, euh, qui sont rentrées à, à ce moment-là. Des recherches KNN, donc K, c'est euh, les, les K plus proches voisins euh, qui se servent de l'index spatial et, euh, et de la, de la topologie. Je parlerai pas trop, trop. trop, Puis quelques fonctions sympas, euh, split, qui permettent de découper une ligne par une autre euh, snap, qui permet de coller, quand une géométrie est proche, modulo à une certaine distance, ben, coller une géométrie sur une autre, parce que des fois, ben, quand on dessine, il y a des trucs qui ne joignent pas. Euh, L'offset, le décalage de courbe, euh, le changement de coordonnées, ça c'est un petit peu plus spécialisé, euh, des enveloppes concaves sur des, euh, sur, des, sur des ensembles, donc vous voyez, c'est comme une enveloppe convexe, sauf que ce n'est pas convexe. Il y a un certain rayon et ça va pouvoir venir à un certain rayon, approximer un ensemble. Un ensemble. Euh, et puis le mec valide qui permet de prendre des géométries invalides. Donc, typiquement, quand on fait des, des opérations géométriques, ben ça, ça arrive. Là, le, on ne le voit pas forcément super bien. J'ai une souris ou pas Ouais. Ici, on a un petit truc qui dépasse là. C'est parce que ce polygone est peut-être le résultat d'une opération et puis il y a un arrondi numérique qui fait qu'il y, y a un petit défaut de forme. Puis ça, ça fait que le polygone n'est pas valide, qu'on ne va pas pouvoir après, derrière, calculer une surface ou on, on va avoir des difficultés à traiter cette, cette, cette géométrie. Mais Valide, ça va essayer de faire de son mieux pour euh, rendre de la donnée qui n'est pas correcte, correcte. Euh, ce n'est pas une baguette magique non plus, mais ça aide parfois. Ça, c'est ma première release c'est juste quand je suis rentré, je vous dirai à quel moment je rentre en scène. Euh, donc les rasters, donc de la réécriture de fonctions, euh, du découpage de rasters, parce que les images qu'on réception sont souvent très très grosses et on peut difficilement les traiter d'une façon euh, monobloc. Alors le découpage, ben, ça permet de mettre des petits bouts d'images, des dalles d'images, euh, tiles, des dalles, euh, pour pouvoir les indexer. Utiliser l'index spatial et donc quand on est dans une certaine région, on va juste s'occuper de trois ou quatre euh, dalles. Bon, plus des fonctions d'analyse de terrain, euh, triangulation de Delaunay. On a un nuage de points et puis on va rejoindre euh, par construction en fait les plus proches voisins de chaque point. Euh, ça c'est super pratique quand on veut par exemple faire euh, faire de l'analyse, faire de l'interpolation. En fait, on a des données qui sont qui sont justes localisant des points, et puis on veut interpoler une donnée de manière continue, donc ça peut servir à ça, les triangulations de données, ça peut aussi servir à faire un, un modèle 3D d'un euh, terrain par exemple, d'un nuage de points. Et puis c'est là que moi je suis rentré en scène, et je suis rentré dans, ce, dans ce, ce, cet univers qu'est le, qu le SIG. Euh, mon premier boulot ça a été de rendre SF SIGAL super lent, euh, en m'assurant de la validité euh, des entrées-sorties. Donc le ST Valide de SF Seagal, euh, c'était ma, ma première tâche, euh, donc de vérifier que les géométries euh, sont valides. Donc, typiquement, par rapport à ce que j'ai montré tout à l'heure, qu'il n'y a des, pas des, des, petits trucs, euh, des petits trucs qui dépassent sur les polygones, euh, que les trous sortent pas, des, euh, que, que les trous sont bien dans les polygones et pas à l'extérieur, euh, que ça ne fait pas de boucle, euh, enfin il y a plein de conditions pour la validité des polygones. Euh, les fonctions d'exclusion, c'est relativement facile. Euh, les airs en 3D, parce que la plupart du temps, euh, s'il n'y si a pas marqué euh, 3D dans le nom de la fonction, dans PostGIS, euh, vous pouvez vous dire que même si votre géométrie est comme ça, une pente de toit, si vous voulez calculer la surface, euh, ben, PostGIS va le considérer, la fonction de base, sans le, 3, le, le suffixe 3D, maintenant c'est des suffixes. à l'époque on l'avait mis en préfixe ça va tout reprojeter sur le plan zéro et vous faire les calculs dans le plan zéro ça, ça fait des fois des, des résultats bizarres euh, notamment si vous avez une ligne comme ça je travaille dans le, un peu pour le minier euh, bah c'est embêtant parce qu'à la longueur du, du trou bah c'est zéro ST length ça donne zéro Donc ça sert d'avoir de, des fonctions 3D euh, Pour de la donnée spatiale euh, et puis on avait juste l'intersection qui euh, dans, dans les trois grandes opérations là l'intersection différence et union c'est les trois opérations qui sont importantes pour construire des géométries bah, à cette époque là on n'en avait qu'une seule et puis elle était déjà suffisamment difficile à coder en 3D, il euh, y avait la tessellation. donc euh, tessellation, c'est trianguler des polygones et pourquoi c'est important, bah, notamment quand on veut faire de l'affichage, quand on veut générer des géométries pour de l'affichage, bah, tout ce que comprennent les cartes graphiques, c'est des triangles donc bah, nos polygones, il faut les transformer en triangles. Euh, L'orientation, c'est pas important. En 2015, c'était POSGIS gis 2.2. On a eu de la subdivision. Donc on a une géométrie complexe, ici une rivière. Euh, et pour certains traitements, bah, ça va beaucoup plus vite de découpler et de paralléliser les traitements. De, de traiter les choses morceau par morceau. Donc à partir d'un polygone qui est arbitrairement complexe, on va le transformer jusqu'à ce que dans chaque morceau, il n'y ait plus qu'un certain nombre de points. Donc ça va nous donner ça. Donc c'est la même classe, on est capable aussi de faire des raquettes spatiales, mais c'est des raquettes qui potentiellement peuvent aller plus vite parce qu'on va pouvoir indexer chaque morceau séparément. Des fonctions temporelles, alors là, visiblement il y a, il y a eu des, des gens qui ont investi pour faire des trajectoires d'avion, euh, puisque le, on a trouvé une utilité pour la coordonnée m, donc les, les points c'est à dire point, ou les points qui définissent une ligne ou point qui définissent un polygone euh, ils ont quatre coordonnées au maximum donc x, y c'est ce que vous voyez d'habitude sur la carte z que vous voyez quand vous êtes en 3D et m qui sert euh, à ce que vous voulez euh, et là en l'occurrence le m il va servir à stocker le temps donc sur une ligne on va avoir une trajectoire et la coordonnée m en fait Va être croissante, ça va être le temps sur le parcours. Et à partir de ça, ben, il y a des fonctions qui ont été introduites euh, pour pouvoir savoir, sur, si j'ai deux trajectoires d'avion, par exemple, à quel endroit ils sont le plus proches. Sous-entendu, on aimerait que ce ne soit pas trop proche non plus. Mais donc, au niveau, c'est pas juste les deux endroits où la ligne est la plus proche, c'est le moment dans le temps où les deux points vont être le plus proche à la ligne. Euh, voilà, c'est la distance PCA celui-là, euh, la, la validité de trajectoire, donc c'est le temps qui augmente, euh, la coordonnée M donc, doit augmenter euh, sur, euh, sur une ligne, des choses comme ça. Et puis SF-Cigal dont je vous parlais tout à l'heure, euh, où on a rajouté euh, le calcul de volume, c'est marrant mais sur, sur, du, sur des solides, euh, sur du 3D on n'avait pas encore le volume, voilà, on ne l'avait surtout pas exposé je pense. Euh, make solid is solid, c'est pour savoir si euh, on, a, on a une soupe de triangle, on veut vérifier si, si la soupe elle est bien fermée, donc si la topologie définit vraiment un volume, une boîte qui englobe un volume, ou si euh, c'est juste une surface qui ne se ferme pas. Euh, L'union et la différence, donc c'est les deux opérations qui nous, qui nous manquaient, là, les deux opérations booléennes et en 3D. Et Poji c'est capable de faire ça avec, euh, avec l'extension SFCA. Euh, d'ailleurs qui est à ce moment là devenu une extension puisqu'avant c'était des scripts SQL euh, comme l'ancien PostGIS on n'avait pas le create extension PostGIS pendant un moment on était obligé de charger des scripts SQL ben, à ce moment là SFCigal on a fait pareil et on a eu la possibilité de charger SFCigal de manière aussi simple que create extension euh, et puis un algo d'approximation de, de l'axe médian, si ça vous parle tant mieux, si ça ne vous parle pas, je ne vais pas rentrer dans le détail euh, de la compression de géométrie, alors ça c'est euh, des idées très intéressantes. Euh, actuellement, ce qu'on stocke dans, dans PostgreSQL, donc les géométries, il faut dire quand même que c'est quand même volu euh, volumineux comme, comme taille de données, donc on stocke toutes les coordonnées, euh, et puis on les stocke, le type de stockage, c'est du double précision. Donc chaque coordonnée, x, y, z et m, sont stockées en double précision, puis sont stockées dans un référentiel. Euh, qui n'est pas forcément euh, proche, dont l'origine n'est pas forcément proche. Genre quand vous êtes en Lambert, ici on doit être à quelques millions euh, par quelques millions. Et on stocke en double précision. donc on, Si vous imaginez, c est, c est, je crois qu'il y a 15 chiffres significatifs sur un double précision. Donc ça veut dire qu'on stocke nos précisions, on, on stocke nos données avec une précision euh, qui est pas loin euh, du nanomètre. Euh, ça n'a ça pas forcément de sens et puis donc ben, ces chiffres non significatifs ce qu'on voudrait c'est les enlever et optimiser et puis c'est ça que, euh, que, que ce, cette réflexion voilà, TWKB euh, est en train de faire c'est-à-dire qu'au lieu de stocker tout, à chaque fois toute la coordonnée ben, ce qu'on va faire c'est qu'on va stocker la première coordonnée et puis après on va juste stocker la différence, la deuxième coordonnée en fait va être une différence par rapport à la première et donc on va pouvoir enlever le stockage, donc c'est plus du double précision, c'est une précision qui est, qui est donnée. Donc on perd un peu d'informations, c'est vrai, on n'est plus précis au nanomètre, mais en l'occurrence, la donnée n'était pas précise au nanomètre pour commencer. C'est juste des chiffres qu'on stocke et qui ne servent à rien. Mais aussi, à ce moment-là, euh, les plus proches voisins pour de la géométrie, rappelez-vous, euh, il y avait des avions qui volaient, hein, les, les géographies, le type géographie, en fait, c'est pour faire de la géométrie sphérique, c'est-à-dire que là on ne projette pas, on calcule vraiment les distances, quand on fait une distance sur des types, de, sur des types géographiques, on a vraiment l'arc sur la sphère qui est calculé, donc c'est des calculs qui sont plus longs, les opérations sur les types géographie, en fait il n'y en a pas autant que sur les types géométrie, parce que géométrie c'est la géométrie euclidienne, celle du plan, euh, celle qu'on apprend à l'école élémentaire, euh, et là, les, les, les, cas plus, les, les cas plus proches voisins pour la, pour la géographie, ça, ça a dû être implémenté, euh, justement, dans le cadre de ces. Euh, ça, ça pourrait être utile, notamment pour des trajectoires d'avion. Euh, le KNN exact, avec du, euh, ça c'est Postgre 9.5 qui l'a permis, c'est-à-dire qu'avant, le, les recherches des cas plus proches voisins étaient sur les centroïdes. Donc c'est un point qui est. Euh, dans le barycentre centre d'une géométrie, euh, et on ne considérait que ce point-là, ben là on peut d'abord utiliser euh, l'index spatial pour rechercher les plus proches voisins, et après en, en plus retrier en fonction de la vraie distance, c'est-à-dire de, de vraiment du bord du polygone, par exemple si on prend un point au polygone, c'est pas le point au centre du polygone, mais c'est le point au bord le plus proche, qui est plus coûteux, mais qui permet d'avoir la, la vraie réponse de quel est le plus proche. Nouvel algorithme de simplification de géométrie, euh, la répétition de, de points qui sont répétés donc sur une trajectoire, si on a deux points consécutifs sur une, sur une ligne, euh, si deux points sont très proches l'un de l'autre, ben ils ne servent, ils servent pas à grand-chose, ça peut arriver euh, suite à un traitement, euh, et ça permet de les enlever. Euh, soit pour ninette vous l'avez vu tout à l'heure, ça permet de, de, tourner, euh, de tourner les, les coordonnées d'une un, géométrie, il y a une requête, je crois, un exemple de requête sur lequel ça, ça sert. Et puis la topologie euh, qui, a été, euh, qui a été refactorée. Plus proche de nous, euh, il y a deux ans, il 2.3, où on voit apparaître euh, les polygones de Voroneil. Alors si vous voulez, c'est euh, lié, euh, quand on a ça, euh, ça, ça décompose en, en zone. C'est exactement la même chose que la triangulation de Delaunay, sauf que euh, les points, au lieu d'être les sommets des triangles, ils sont reliés à leurs plus proches voisins, euh, les, points, ils sont au centre des, les points de la triangulation qu'on a vu tout à l'heure, ils sont là au centre des, des polygones. Donc en fait c'est le, les lignes qui définissent euh, la, la frontière à égale distance entre deux points. Donc ça sert à faire des, des partitionnements de, de l'espace. Génération de points dans un, dans un polygone pour faire du sampling par exemple, enfin de, la, de la collecte. Et du clustering, donc de, du, on dit clustering en français, du groupement, donc on va grouper les données de manière géographique, euh, de, manière, de manière automatique, c'est-à-dire euh, en fonction d'une proximité spatiale, avec les, euh, les cas moyennes. Minimum clearance, je vous ai parlé de validité tout à l'heure, minimum clearance c'est des fois une géométrie, elle est valide mais, euh, mais pas loin. C'est-à-dire que des fois, on a presque un problème, et suite à des traitements, ben, ce presque il peut être important pour avoir des, des géométries qui sont vraiment qualités qui font vraiment sens. Donc on ne veut pas par exemple une arête qui sort d'un polygone, une espèce d'épine là qui est juste liée à un traitement à une approximation géométrique. Euh, et ça, ça va vous donner en fait l'information de « je suis valide et puis en plus euh, j'ai de la marge ». Ou pas Excusez-moi, encore plus proche de nous, donc l'année dernière, poche 2.4 l'export de, de, de tuiles vectorielles. Euh, ça, typiquement, ben, ça sert pour de l'affichage web. On va chercher à découper notre, notre, donnée, notre donnée vectorielle, puis au lieu d'envoyer, avec tous les outils qu'on a vus précédemment, ben, on peut s'appuyer sur ces outils-là. ce n'est souvenez, la décomposition d'un polygone, et, euh, voilà, on, on, va, on va pouvoir mettre les géométries sur, en, sous forme de tuiles, et puis de manière interactive quand un utilisateur va zoomer dans son, dans son navigateur n'afficher ben, que des morceaux de géométrie au lieu de devoir balancer au client l'intégralité d'une géométrie qui peut être très lourde donc ça c'est un, un format, un format d'export standard de, de, de, de, de tuiles géométriques j'ai comment... euh, bientôt fini euh, la distance de fraîché, c'est pour à vous savoir si une ligne est géométriquement ressemble à une autre donc il y avait déjà la distance de Hausdorff, -moi, Hausdorff qui permet de calculer une similitude de forme sur plutôt des polygones là c'est pour, pour des parcours, c'est pour des lignes euh, pour répondre à la question, est-ce que ça ressemble à ou quel est le plus semblable à et puis il n'y a pas longtemps, euh, Pogis 2.5, qui va quasiment terminer notre notre intervention, euh, avec euh, nouveau type d'indexation. Ça permet, permet d'aller plus vite. Euh, pas m'étendre là-dessus. Euh, des nouvelles fonctionnalités. Donc on peut faire des euh, on peut faire des, des buffers. Un buffer, c'est euh, juste une un tampon, un espace tampon autour d'une ligne, à partir d'une certaine distance, ben là maintenant on peut le faire, ça crée un polygone à partir d'une ligne, ou un polygone plus gros à partir d'un polygone, ou plus petit, si on met un buffer négatif. Euh, ben on ne peut le faire que d'un côté. Euh, filter by M, ben vous vous souvenez tout à l'heure, on a parlé du temps, de M qui. Ben on peut enlever des points, des, des points sur, sur une ligne qui, en fonction de, de, du critère, d'un critère de temps. Euh, je vous ai parlé de boîte tout à l'heure, mais maintenant euh, si on prend juste une boîte, d'habitude elle est alignée avec les axes, X et Y des fois c'est plus performant d'avoir de, des boîtes qui sont euh, alignées avec l'objet. Enfin, c'est un tout petit peu plus calcul... compliqué à calculer, mais si vous voulez là, cette boîte, elle intersecte beaucoup plus de choses que la petite boîte orientée objet, OOBB euh, opposé à a-A-B-B, axis-align, là c'est object-oriented, ou object-oriented. Et euh, le smoothing qui est le contraire de la simplification, c'est-à-dire qu'on va, euh, va venir à partir d'un parcours anguleux, euh, progressivement raffiné, euh, pour avoir de, de belles courbes lisses. Et PostGIS 3 qui est, nos, qui est à nos portes, enfin à nos portes euh, pas tout à fait parce que c'est quand même un gros refacto avec des, des ruptures d'API, et notamment... Euh, potentiellement une nouvelle sérialisation des données donc on change le format de stockage euh, pour rajouter de l'information quelle information peut-être la tolérance, la précision, je vous ai parlé de, signi de chiffres significatifs ce serait peut-être pas mal de rajouter la notion de précision dans une géométrie on la connaît à plus ou moins un mètre ou plus ou moins un millimètre c'est pas la même chose euh, des castes en JSON euh, ou en des, des, des castes directement d'utiliser des fonctions le Nettoyage pour le code C, euh, voilà les nouveautés pour euh, et faciliter la mise à jour de, de, de la base, l'upgrade d'Apogee 3. Pour les points importants. Ça, c'est euh, le résultat d'un du, euh, Google Summer of Code pour la, la visualisation en fait dans PGAdmin, qui maintenant, est en, le PGAdmin 4, il est en JavaScript, donc dans le navigateur. Euh, et maintenant c'est chouette, on voit les géométries au lieu de voir une grosse chaîne de caractères de la géométrie sérialisée qui parle à personne. Donc maintenant on peut visualiser directement les géométries, c'est juste chouette. Et si vous ne savez pas quoi faire de votre argent, ben, participez au financement, il y a quelques, quelques éléments qui ont, qui ont besoin d'être supportés, si ces éléments vous intéressent, ben vous êtes bienvenus. La topologie, les fonctions raster, la maintenance de SF cigal euh, pour la 3D euh, et le partitionnement spatial. Merci à Félix euh, qui a fait euh, cette présentation euh, à l'origine qui a été transformée euh, par Vincent Picavé, l'autre Vincent d'Auslandia. Question Je vous remercie de votre attention. In, in or out of core Voilà, on J'ai pas suivi cette, euh, cette, ce, ce, développe, ce développement-là. Euh, c'est des, des, euh, ouais, des questions compliquées, parce que généralement, les rasters, on les expose, pour le, pour le côté SIG, on les expose sous forme de fichiers, parce que comme c'est des tableaux déjà bien, enfin, un raster, c'est bien indexé, parce que c'est stocké comme ça, euh, et puis c'est souvent de la donnée qui est plutôt statique c'est pas de la donnée qu'on édite directement euh, donc l'intérêt de le stocker en base des fois euh, se pose c'est utile pour faire des croisements comme je l'ai mentionné euh, vraiment pratique comme fonctionnalité après une fois que le raster est en base bah, ça, ça, si, on se, si on se fie au, au single point of truth euh, bah, faudrait pas dupliquer la donnée euh, donc ça veut dire que si on le stocke en base il faudrait pouvoir le visualiser depuis la base ce qui actuellement n'est pas supporté par les outils si on met un raster dans, dans PostGIS à bah, QGIS euh, il ouais, y a des façons de fermer c'est pas top donc. il y a les euh, il y a les Ouais, plus des. En fait, j'aurais plus tendance à, à, à parler de cas d'usage euh, parce que euh, on travaille beaucoup sur, sur, les, sur les nuages de points, donc ça rapprochait. Hein, C'est de la donnée très très volumétrique et il euh, faut le dire, une approche fichier, ça va juste plus vite. Fichier brut, là, sur de la donnée statique euh, avec euh, bien du fichier bien indexé, ça va plus vite que de le mettre dans la base. Mais il y, a des, il y a des cas d'usage où on a besoin, de, où c'est mieux de les avoir dans la base. Donc. Je fais pareil. Et je n'ai pas de réponse. Je <rire> n'ai pas de vérité sur ce, sur, sur ce point-là. Mais en fait, pour le moment, par praticité, j'ai plutôt tendance à, à favoriser l'approche de euh, les, les rasters rester extérieurs et éventuellement, via une sorte de FDW, de, de pouvoir les chercher et indexer et faire ce lien à ce, ce moment-là. Par exemple, avec des fonctions, vous euh, avez arrivé des fonctions Python dans Postgre, qui utilisent GDAL pour aller, pour aller lire l'information ou, ou exposer des fonctions qui sont pratiques sur les rasters. Parle pas de sujet qui fâche. Non, la topologie, c'est euh, C'est compliqué. Parce que personnellement, moi je fais beaucoup de simulations, donc beaucoup de maillage, euh, et beaucoup de, beaucoup de cas où j'aurais besoin de topologie. Et finalement, à cause de la disponibilité d'outils, notamment au niveau de l'édition, de l'autre côté, euh, qui sont exposés au niveau de topologie. Ben finalement, je me retrouve à faire plutôt du simple feature, cest à de l approche non topologique, et puis à utiliser des triggers et une intelligence en base qui va assurer ma topologie a posteriori, plutôt que d'utiliser directement post ce que théoriquement, j'aurais dû faire, mais il y a des limitations et il y a encore des... des freins. Topologie 3D, euh, oui. Déjà, ça serait pas mal d'avoir des représentations 3D euh, au niveau simple feature, cest au niveau d'un simple solide, euh, pour le moment c'est stocké en base, comme une soupe de triangles, les, euh, les surfaces triangulées, par exemple, et, et donc il va falloir revérifier à chaque fois pour, pour de la validité, de, on perce l'information topologique en fait, de lien d'un triangle à l'autre, de continuité de, de, la, de la courbe, ça serait pas mal d'avoir des des, déjà des stockages, ça serait une un première étape. Après de la topologie au niveau global, c'est... Euh, je sais qu'il y en a qui le font avec succès et je sais que c'est la bonne approche voilà. Pas de date Pour la partie topologie Non, je pas de date <rire> ça, va, ça va venir on y travaille. Euh, j'ai, j'ai pas personnellement. Actuellement, je, je, je suis un peu moins la, la, la, la communauté. En fait, je contribue sur, des, sur du parcellaire, mais j'ai je je, des, des collègues qui, qui suivent beaucoup mieux que moi ça, cette, cette partie-là, et c'est vrai que pour la, je suis un peu faible sur la, sur la partie communautaire. Déjà, on cherche du temps à, à maintenir les, les, les choses qu'on a proposées, notamment à SEL Segal, pour que ce soit vivant. On a eu un certain nombre de de problème, on était un petit peu trop euh, tôt en fait euh, sur le... En fait, on était un petit peu en avance de phase et ça, ça pose souci un petit peu. Aujourd'hui, on rattrape un peu de... Un peu de dette technique sur ce, sur ce, ce morceau-là. Donc euh, le temps que j'ai, j'essaie de, la... de le focaliser. Euh... Gros travail, ouais. ça, ça je, je suis un petit peu plus ça, ça, à, sur la liste proche. Ouais. L'API de proche va, va. Non, non, il, il, il, il appelle. À, il y a une dépendance à. Il y a une dépendance. Il y a une dépendance à proche. Ouais. Oui, avec les chaînes, chaînes Progefort, euh, je pense que les chaînes vont rester. Je n'ai pas vu de trucs qui, euh, qui cassaient de ce côté-là. Par contre, il va y avoir des, euh, des, des, des, grilles de, des grilles de correction qui vont pouvoir être intégrées donc, pour plus de précision. Euh, il ouais. y, a, y, a, y a beaucoup d'activités sur Proge. Et il y a, ouais, euh, a peut-être une synchro à avoir justement euh, avec, euh, avec la, la sortie de registre. Euh, je sais qu'il y a Evan Rouault qui travaille énormément là sur l'histoire sur de projets.